On va pouvoir enfin commencer. Donc, ce que je vous disais, c'est que je propose de, de, de, de faire 10 minutes de présentation euh, rapide et que par la suite, vous puissiez poser des questions et qu'on puisse euh, y répondre afin de vous présenter ce qu'est notre sprint net zéro. Donc, trois parties. D'abord, pourquoi ce sprint net zéro Ensuite, qu'est-ce que c'est Comment ça va se passer Et enfin, comment est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir contribuer à ce sprint Donc, évidemment, euh, petit disclaimer euh, euh, toutes les informations ici euh, partagées sont euh, considérées comme étant euh, publiques. Euh, il n'y a pas de problème de compétition. Évidemment, l'objectif, euh, nous nous ne, nous ne travaillons pas de concert, etc., etc. Euh, il s'agit euh, de, euh, de, de, de bien euh, être en accord avec la réglementation. On est bien d'accord avec ça. Bon. Maintenant, pourquoi le net zéro Net zéro, euh, si vous êtes ici, c'est que c'est un objectif que vous connaissez, euh, un objectif commun qui a été euh, défini depuis les accords de Paris comme un objectif mondial pour limiter le changement climatique bien au delà de 2 degrés, donc plutôt à 1,5 degré. L'année dernière, euh, les rapports du GIEC euh, ont été alarmants et montraient tous que la solution pour rester euh, à un niveau de réchauffement inférieur euh, à 2 degrés, c'était d'arriver globalement au net zéro en 2050. Et cet objectif commun euh, du net zéro, euh, il s'est imposé depuis plusieurs années et il se décline aussi bien au niveau global qu'au niveau des entreprises. Si bien que euh, en mai euh, 2021, donc l'année dernière, l'IEA, qui historiquement était un organisme qui poussait à les énergies fossiles, a sorti son rapport net zéro qui permet d'avoir une roadmap sur vers où aller, quels sont les milestones. Donc, euh, ce que nous disent les rapports, ce qu'on sait, c'est qu'il faut des, en des engagements qui soient forts tout de suite et euh, des engagements précis. On a de la donnée et on sait en gros comment faut y aller. Mais euh, ce qu'on a vu chez Trust Team en mi-2021, euh, c'est que. Euh, du point de vue des clients, du point de vue euh, de la société civile, eh bien, les engagements pris par les entreprises ne sont pas au niveau. On a fait une étude avec l'Obsoco en juin 2021 euh, et on s'est rendu compte que pour 86% des consommateurs, les engagements pris par les sociétés en termes de climat sont du greenwashing. Ils n'y croient pas. Donc, leur perception est très négative et, le, et ils demandent à ce que les entreprises en fassent beaucoup plus. Et ce que ça ce que ça apporte, euh, et le risque, même d'un point de vue business, c'est qu'il puisse y avoir une perte d'actifs clients. Donc, face à ça, euh, euh, chez Trostim, on avait pris des engagements forts, parce qu'effectivement, euh, on se rendait compte que les entreprises, sans doute, n'en faisaient pas assez. Et donc, on avait poussé en 2021 cette idée du net zéro avec euh, des commitments internes qui étaient... Euh, très euh, important pour euh, nous pousser à agir et pousser à agir les sociétés dans lesquelles on était investi. Donc on avait pris pour objectif comme commitment euh, d'avoir 90% des sociétés qu'on avait en portefeuille sur nos fonds ISR euh, qui soient d'une façon ou d'une autre en route vers le net zéro à fin 2022. On avait comme objectif intermédiaire qu'à fin 2021, l'ensemble des sociétés qu'on avait en portefeuille soient contactées pour exprimer cette demande. Et euh, effectivement, fin 2021, euh, on a envoyé des lettres à tout le monde, euh, alors qu'il y a un an, on avait en gros euh, 38% des sociétés en portefeuille qui étaient euh, euh, qui étaient euh, committed ou qui étaient en route à l'honnête zéro. Un an plus tard, euh, après une saison de vote où euh, on a euh, aligné avec, avec ces demandes euh, une politique de vote assez ambitieuse, euh, on se rend compte que… Euh, on a les trois quarts des sociétés qui de mon portefeuille ISR en, en, en, en général qui sont euh, d'une façon ou d'une autre comités de net zéro. Euh, donc c'est pas mal, mais on n'est pas encore à 90 Donc il faut accélérer. Euh, il nous restait euh, trois mois, et on s'est dit que euh, pour ces trois mois, il fallait aller euh, vite et, et fort, et donc lancer euh, ce sprint. Donc on a euh, lancé des, des lettres et euh, refait des demandes. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'était que euh, ça ne servait à rien de faire ça tout seul, Enfin, en tout cas, ça allait nous servir à nous, évidemment, mais que c'était peut-être une demande ou des, des besoins qu'avaient d'autres investisseurs et qu'on avait cet objectif commun et que donc, on pourrait travailler ensemble. Alors, pourquoi un sprint C'est quoi un sprint euh, Un sprint, c'est une méthodologie agile qui permet de découper euh, un objectif complexe en euh, plein de petits euh, sous-objectifs plus facile à atteindre et euh, qui va permettre de réajuster les livrables au fur et à mesure. Donc, dans notre cas, l'objectif, c'est d'être investi dans des sociétés qui soient alignées avec l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire être, être aligné avec l'accord de Paris bah, Dans notre cas, par exemple, on se sert du, euh, du référentiel du benchmark du Climate Action, euh, qui définit 11 euh, indicateurs, euh, des indicateurs de transparence et des indicateurs d'alignement. Mais euh, on sait bien que euh, les entreprises euh, n'y sont pas, encore, et que ces objectifs sont complexes, mais que pour y arriver, la toute première étape, c'est qu'elles soient committed c'est-à-dire qu'elles s'engagent à être net zéro en 2050 sur l'ensemble de leur périmètre, sur toute leur chaîne de valeur. Donc déjà, s'il n'y a pas ça, elles ne peuvent pas passer au reste. Donc, il faut que ce, ce premier objectif, cette première ambition, cette première marche, toutes les sociétés euh, les, euh, les franchissent. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est c'est un commitment qui est fait par la direction générale euh, et qui donc est finalement assez facile à prendre. S'il y a cette ambition commune, euh, s'il y a cette compréhension des enjeux, si euh, on voit ce qui se passe à l'heure actuelle en termes de changement climatique et qu'on est bien convaincu qu'il faut bouger. Donc, c'est CEO Call, c'est une demande euh, qui vient du top et qui définit une vision, une direction commune. Bref c'est aussi quelque chose sur lequel les investisseurs peuvent influer, puisque euh, c'est une demande que nous-mêmes, on a de la part de nos clients, des engagements que nous-mêmes, nous, nous sommes engagés à prendre, et donc on a besoin que les sociétés dans lesquelles on est investi le soient aussi. Donc, pour y arriver, euh, pour arriver à ce premier objectif, euh, on fait un sprint, on va le plus vite possible, euh, sur une durée de temps limitée, et d'où euh, le, le, la durée de temps qui est de un mois et demi maintenant, euh, donc jusqu'à la fin de l'année, pour que les entreprises qui ne sont pas encore committed le deviennent. Pour ce faire, donc en amont, euh, on a planifié tout ça. Euh, là, on est en pleine phase d'implémentation euh, où on a, dans un premier temps, envoyé des, euh, des emails pour clarifier les demandes. Et ensuite, bah on va suivre ces demandes euh, et on va faire euh, toutes les semaines, tous les jeudis à 13h, un Café Net Zéro, où on va, euh, on va euh, publiquement, enfin, en tout cas avec les investisseurs qui veulent nous suivre, euh, faire le point sur là où on en est, quelles sont les stratégies à adopter, euh, quels sont les points de blocage, comment accélérer, quels sont les prochains rendez-vous, quelles sont les ressources, comment on peut faire. Euh, donc, il s'agit euh, d'avoir un sprint rapide avec une review toutes les semaines. Et euh, en janvier 2023, bon, on verra ce que ça donne, si on a atteint nos objectifs ou pas. Et on fera ce qu'on appelle une rétrospective en méthodo agile qui nous permettra bah, d'apprendre euh, de ce qu'on a fait là euh, dix, enfin, au, au, au Q4 euh, pour euh, apprendre de, de nos erreurs et, euh, et euh, implémenter les stratégies qui sont les plus efficaces par la suite. Car effectivement, vous savez, euh, être aligné avec l'accord de Paris, c'est pas seulement prendre des engagements, ça va beaucoup plus loin, ça demande à avoir des objectifs longs, moyens, court terme qui soient euh, ambitieux et qui soient suffisamment robustes. Ça demande à avoir des plans de décarbonation, ça demande à aligner l'ensemble des CAPEX, ça demande d'avoir aligné la politique de lobby, ça demande d'avoir suffisamment de disclosure. ça demande d'avoir des comptes qui soient alignés avec l'accord de Paris, Bref, ça demande beaucoup beaucoup de choses, mais euh, tout ça, encore une fois, ne peut arriver que si les dirigeants sont, ont pris cet engagement fort, net zéro en 2050 alors le net zéro c'est quoi je vous en ai un peu parlé euh, on a trois mois donc dans un premier temps octobre bah, c'est passé on a lancé l'initiative euh, donc c'est sur le site des PRI. si vous allez sur le site de collaboration des PRI, vous trouvez vous cherchez net zéro le sprint net zéro. vous tomberez sur notre page euh, on a mis euh, les principaux euh, les principales dates on mettra les documents euh, en partage on mettra aussi euh, en sous-groupe, euh, peut-être les, les, les liens vers les meetings, etc. Euh, donc, voilà, la plateforme et l'outil principal pour collaborer, c'est la plateforme des PRI. Ensuite, en novembre, en IS, et est, est aujourd'hui, euh, on explique un peu plus tout ça lors d'un webinaire public, euh, après l'avoir fait en privé avec euh, pas mal d'entre vous euh, en français, et cet après-midi, on le fait aussi en anglais, puisqu'on a pas mal d'intérêt de la part des anglo-saxons ou des européens. Euh, donc, euh, Ensuite, euh, on laisse jusqu'au 15 novembre euh, le fait de pour ceux qui voudraient euh, signer des lettres avec nous, euh, le fait de de, de, de, se, de pouvoir signer les lettres pour les envoyer le 15, au soir ou le 16. Euh, donc encore une fois, on a déjà envoyé à l'ensemble des sociétés visées des emails pour les prévenir qu'on allait euh, qu'on allait les les les, les cibler. Euh, ces emails servent également euh, à réaligner parce que parfois on peut aussi louper des informations donc qu'elles aient un droit de réponse et qu'elles puissent déjà dans un premier temps engager un dialogue et nous dire s'il si y a des informations qu'on aurait loupées euh, et et qu'on et puisse, et qu puisse aussi prendre des dates pour fin novembre, début décembre, faire des meetings et, euh, et pouvoir discuter avec elles. Parce qu'on est vraiment dans une logique de dialogue. Euh, pour vous, côté investisseur, vous avez jusqu'au 30 novembre pour onboarder, pour vous rejoindre la plateforme des PRI ou nous faire signe et dire que l'initiative vous intéresse. Euh, donc, euh, vous avez un, encore un peu de temps, vous avez un gros mois pour pour pouvoir euh, nous rejoindre. Et ensuite, en décembre, c'est la finalisation. Euh, jusqu'au 15 décembre, on fait des meetings. Ensuite, on, on leur laisse 15 jours. Euh, on espère que courant décembre, on aura, il y aura des nouvelles annonces public sur le fait qu'il y ait des nouvelles sociétés qui soient net zéro, euh, avec en deadline bah, le 31-12 euh, pour avoir euh, l'ensemble des nouveaux commitments et voir en janvier ce que ça donne. La liste, c'est quoi Quelles sont les sociétés sur lesquelles on travaille bah, Puisque euh, on l'a lancé pour Trust Team et pour nous euh, en interne par rapport à nos commitments, et bah, on s'est basé sur notre liste à nous. Cette liste ce scope est plus large que les euh, que listes que peuvent avoir IGCC ou euh, le climate action par exemple puisque euh, on retrouve là pas mal enfin même la plupart des sociétés qui ne sont pas couvertes par d'autres euh, euh, initiatives. Euh, donc euh, que ce soit euh, le Climate Action évidemment puisqu'il n'y a que 166 sociétés qui sont ciblées par le Climate Action euh, ou euh, même le CDP euh, puisque le CDP ne prend pas en compte toutes les sociétés euh, et, euh, et que le CDP en plus a une, une façon d'opérer un peu, un peu séparée et encourage ses membres et les membres des coalitions qu'ils qu coordonnent à faire des engagements individuels, donc c'est exactement ce qu'on fait là. Bref, deux types de sociétés, celles qui n'ont pris d à notre connaissance au 30 septembre aucun engagement de net zéro, euh, et de l'autre, celles qui ont pris des engagements, mais dont on peut questionner la robustesse parce qu'on n'est pas sûr de euh, qu'elles soient. ne euh, elles, elles sont pas utiles SBTI. Dans les deux, encore une fois, euh, ce sont sur la base de nos connaissances au 30 septembre. Il y a des choses qu'on a pu laisser passer, peut-être que la liste euh, CDP qu'on a pris euh, était celle de juillet, donc peut-être que durant l'été, il y a les sociétés qui ont été committed D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont déjà revenus vers nous pour nous le dire. Euh, il y en a d'autres qui ont pris des engagements net zéro, mais c'était euh, au fond d'une presse quelque part qu'on n'a pas vu, donc pareil. Euh, bref, euh, cette liste, c'était une liste de base. Et euh, c'est une liste de base aussi à partir de laquelle, si vous, vous avez l'intérêt... Pour ce type d'engagement euh, qu'on peut étendre, parce que euh, après discussion avec certains d'entre vous, effectivement, ça, ça correspond à notre univers d'investissement euh, dans lequel qui, qui est qui nous est spécifique euh, et euh, où on sait qu'il est assez différent de, de, des, des univers d'investissement d'autres sociétés de gestion. Donc, si vous avez des noms additionnels qui vous intéressent et que euh, ils ne sont pas encore committed et que vous voulez appuyer et utiliser nos outils, avec grand plaisir pour ouvrir la liste. Envoyez-nous euh, des propositions et on en discute. Alors, les outils. Qu'est-ce que c'est euh, C'est quoi le bureau Comment on travaille bon, On travaille avant tout via la plateforme DPRi, euh, la, la plateforme euh, collaborative. Euh, je vous ai parlé déjà des emails, on a déjà envoyé des emails de courtoisie, donc pour prévenir nos contacts euh, au sein des sociétés qu'on allait leur envoyer un email, leur donner le contexte, leur donner la possibilité de, de répondre en amont, euh, et euh, avant d'envoyer derrière une lettre plus formelle, euh, où, euh, et, et on différenciera la lettre entre le fait de ne pas avoir de commitment versus euh, celle euh, qui ont un engagement net zéro, mais qui ne sont pas certifiés SBTI. Euh, et ensuite, bon, on pourra faire des meetings. On en a déjà quatre de prévus pour fin novembre, début décembre. Euh, on pourra partager les notes de ces meetings. Euh, on partagera aussi les feedbacks que nous ont fait certaines sociétés. Euh, et euh, tout ça bah, sur l'espace collaboratif des PRI, c'est quand même beaucoup plus simple. Et pour parler de tout ça et échanger, euh, on se retrouvera tous les jeudis à 13h30, euh, sur Teams pour un café collaboratif euh, virtuel où euh, bah, de notre, du côté Trust Team on vous exposera là où on en est, de votre côté euh, vos questions, euh, si vous euh, vous avez pris le lead sur certaines sociétés, pouvoir échanger, qu'on puisse échanger sur les stratégies, sur les ressources, euh, où est-ce qu'on en est. Bref, faire la review de ce qui marche, ce qui marche pas et comment débloquer les points euh, pour aller encore plus vite. Donc concrètement, comment contribuer eh bien, euh, vous pouvez juste tous les jeudis ou une jeudi, un, un jeudi de temps en temps, euh, une fois de, voilà, c'est assez ouvert, euh, participer à nos reviews du Café Net Zéro de jeudi à 13 h Ensuite, euh, vous avez jusqu'au 30 novembre pour devenir membre de la plateforme, euh, sur la plateforme des PRI du Spring Net Zéro. Si vous voulez signer les lettres, c'est jusqu'au 15 novembre. Si vous voulez participer au call des sociétés, euh, bah, ça sera entre le 15 novembre et le 15 décembre. Et si jamais vous avez des nouvelles sociétés sur lesquelles vous voulez êtes lead, bah faites-nous signer avant le 15 novembre pour que euh, vous puissiez avoir le template des lettres, vous puissiez euh, également commencer et envoyer suffisamment en amont pour avoir une chance de pouvoir parler avec les sociétés avant la fin de l'année. Sur ce, euh, j'ai fini ma présentation formelle. Vous aurez compris, euh, c'est un peu comme un buffet. Euh, vous êtes là, vous avez envie de vous engager, vous pensez que net zero c'est important, on a un objectif commun, euh, on essaye des stratégies, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et euh, derrière ce qui marche ou ce qui ne marche pas aussi euh, pour faire bouger les entreprises. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer un mail euh, si vous avez des informations complémentaires euh, à moi, euh, aux équipes de recherche, aux gérants euh, enfin tout le monde chez Trust Team à vos contacts chez Trust Team euh, ou alors à nous contacter via LinkedIn euh, ce qui peut être plus rapide parfois n'hésitez pas euh, à m'envoyer des messages privés pour qu'on puisse euh, échanger, prendre rendez-vous et, euh, et si vous avez besoin d'avoir des meetings en one-on-one -on -one pour mieux comprendre cette initiative voilà. Est-ce que vous avez des euh, questions? Je vous invite, si vous avez des questions, à nous en faire part sur euh, le chat. Et sinon... Euh... Oui, il y a Tristan. Je vous donne la parole. Allô, vous m'entendez Oui, très bien. Vous m'entendez J'ai un petit problème. Oui. Concernant voilà. les sociétés, la société, la liste des sociétés que vous avez citée, par exemple, et si on souhaite participer avec vous à certains meetings. Il peut vous l'indiquer. Est-ce que déjà, est-ce que c'est possible de participer à certains meetings Est-ce qu'on vous l'indique par mail Et à ce moment-là, vous nous rajoutez euh, le jour du meeting pour pouvoir le faire avec vous Et notamment également, je pense avec une réunion de préparation euh, par rapport aux différents meetings qu'on aurait euh, potentiellement choisi. Comment ça peut se passer ouais. les meetings. Alors oui, euh, vous pouvez, évidemment, vous choisissez euh, les sociétés euh, sur euh, sociétés qui vous intéressent. Euh, donc, si on remet, si je vous remets la liste. Attendez. Hop. Voilà. Donc, vous voyez bien, évidemment, euh, sur les. Euh, vous n'avez pas participé à tous les meetings. Euh, vous ne participez que qui vous intéresse. Euh, vous nous envoyez un mail. Vous pouvez euh, et il euh, y aura euh, mais enfin un mail ou si vous avez accès à la plateforme de PRI, ce qui est, ce qui est pas mal c'est de devenir membre sur la plateforme de PRI, et du coup vous aurez l'intégralité des euh, vous aurez dans les dans les sous-groupes par société euh, lors du meeting le lien de connexion euh, mais euh, envoyez nous un mail avec les sociétés qui vous intéressent et euh, derrière euh, euh, on vous on vous mettra dans l'invitation euh, souvent c'est des invitations Teams euh, et euh, c'est transparent pour les sociétés qu'elles voient qui euh, qui sont là et euh, pour nous c'est plus simple aussi à voir sur les meetings sur sur la préparation du call euh, on fait plutôt ça par email parce que euh, euh, bah finalement les les les les points sont assez simples hein, euh, et euh, et euh, Il s'agit de, de voir euh, si elles sont committées ou pas euh, et d'avoir une argumentation. Euh, donc, ce qu'on fait plutôt que de multiplier les calls de préparation, c'est de revoir ça en, euh, pendant le, le, le Café Net Zéro le jeudi à 13h30 euh, et euh, de, de, de, de, voir, euh, de voir si ça suffit. Euh, si les éléments qu'on a ensemble suffisent, ou si, euh, si on est, par exemple, assez nombreux, si vous avez des demandes précises, il faut prévoir un, un, un petit call, euh, euh, 20 minutes de de, de, de préparation, si euh, la préparation par email ne suffit pas. Parce que là, on est, enfin, par rapport à, à, à des engagements comme on a sur le climate action, où euh, la méthode o est très précise, très euh, sous-détaillée, etc. Euh, L'agenda du meeting, là, il est assez simple. Hein. Euh, c'est euh, est ce que euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore euh, bougé, euh, où est-ce que vous en êtes euh, et, euh, et avant tout euh, c'est aussi que les entreprises entendent les demandes des investisseurs euh, et qu'elles voient que oui on veut qu'elles soient net zéro que c'est important pour nous et euh, que à elles d'avancer quoi d'accord ok Merci. Et donc là, donc là, la liste que vous nous donnez, c'est à minima la liste sur lesquelles les sociétés vont être contactées, enfin, c'est la liste des sociétés à minima qui vont être contactées. Hein. Ouais, elles ont déjà toutes été contactées en fait. Okay. Ouais, ça, euh, mail, par, lui, par, mail, par cette hein. email. Voilà, ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on aime bien faire comme ça parce que au moins elles sont préparées, on va dire attention, attention, vous allez recevoir un truc, et du coup elles peuvent être plus réactives et ça permet de caler euh, parce que là, comme sur le timing, euh, c'est très serré, de pouvoir déjà caler des rendez vous bon, euh, assez en amont. Donc, euh, et encore une fois, s'il y en a d'autres. Euh, on peut, euh, on peut en ajouter. Euh, si vous êtes en train de, de, de, si vous avez des points de blocage en plus euh, sur certaines sociétés ou si vous avez demandé à certaines sociétés qui sont pas committed, euh, on peut les faire rentrer dans la liste parce que euh, euh, l'opposition les, les, les, que vous aurez de la part des euh, du management, enfin, c'est souvent les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes raisons. Donc, euh, tant qu'à faire, euh, autant échanger. Et, euh, et c'est vraiment tout le but de travailler en groupe, c'est de, de pouvoir euh, avoir des synergies euh, sur, euh, sur les stratégies, euh, sur les messages clés, sur la façon de livrer les messages et euh, pour pouvoir faire effet de levier, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous disiez avant le 15 novembre, enfin, avant le 15 Voilà, avant le 15, c'est euh, voilà, avant le 15 parce que euh, après ça fait un peu, euh, ça, ça, fait, ça fait trop short pour avant ouais, après, la fin il y a de l'année. etc. Mais non, je, je comprends. Ouais, non, il y a un mois, quoi, donc. Euh, euh, déjà que, que, au moins, euh, si on envoie les nouvelles sociétés, qu'on puisse euh, envoyer ça. Et de euh, toute façon, on vous envoie, euh, et aussi dans, dans les différents types de collaboration, si on a des nouvelles, si nous, euh, on n'a pas forcément le contact, parce que du coup, c'est pas des sociétés qu'on connaît bien, euh, si vous avez un, un, un contact privilégié, bah, prenez le lead. quoi Et puis du coup, on, on fait le point euh, euh, où ça en est, on est là pour pour, pour, pour vous aider. D'accord, ok. Et puis, vous pourrez nous transmettre, du coup, les différents documents, Enfin, comment vous avez formalisé ouais. pour les, les autres sociétés, est à l'histoire qu'on ait un point de départ. De toute façon, on, si on a une société, on les discute en interne, ouais. mais si on parle de société, de toute façon, on vous fera un mail pour vous indiquer les sociétés qu'on souhaiterait rajouter. Et puis, comme ça, on pourra discuter des différents, à la fois du mail de courtoisie et des lettres ouais. formelles, et après, la planification de meeting. Exactement. Exactement. Voilà, ouais, merci. pour l'instant, on en on on Voilà, c'est <rire> pas ouais, super. On orangeboard, on, on, on, on rentre et une fois que on rentre dans le sac de sprint, bah on, on, on structure ça se structure par la suite de façon assez agile. Bien, merci Tristan. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je peux vous faire part de questions que j'ai eues de la part d'autres Asset euh, Manager. Alors sur euh, j'avais eu précédemment, euh, donc le scope, euh, alors on a répondu sur euh, le lien avec euh, climate action, les, les actions aussi, est-ce que pour info il y a des. Ah, euh, on va voir, il y a Mathilde, je vous laisse la parole. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez Oui, Mathilde. Okay. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aurais deux questions. Euh, je suis désolée, je ne connais pas très bien votre société. Est-ce que vous pourriez réexpliciter votre lien aussi avec les PRI et le fait que soit sur la plateforme collaboration des PRI, et ensuite, deuxième question, plus sur les sociétés et sur leurs euh, engagements net zéro, est-ce que, euh, est -ce que l'idée, c'est une fois que vous avez les sociétés qui sont euh, committed de type SBTI, est-ce qu'il y a un suivi mm. ensuite de ces mm -hmm. ambitions versus euh, la réalité, et si oui, euh, est-ce que c'est basé sur la base de données SBTI ou, ou autrement mm. Merci merci pour ces questions, parce qu'effectivement je suis rentrée directement dans le vif du sujet et je n'ai pas présenté qui était Trustim. Euh, donc Trustim, on est une société de gestion indépendante, on gère un peu moins d'un milliard, euh, on a à la fois euh, euh, on a des clients, on a de la gestion privée, euh, du retail et des instits, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Euh, on a des fonds euh, depuis de l'obligataire court terme jusqu'à des fonds euh, value, petite valeur. Euh, donc on a sept fonds euh, et euh, on a 98% des encours des fonds qui sont labellisés ISR. Euh, on a euh, cette spécificité en fait d'avoir une, une, une méthode de gestion, euh, un process de gestion qu'on appelle le process Rock pour Return on the Customer, qui est centré sur un critère extra financier euh, qui part du client en fait pour sélectionner les sociétés. Bon, voilà, donc on a euh, on a développé ça depuis une quinzaine d'années. Euh, on a une équipe de recherche en interne. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut faire de l'engagement. Euh, euh, bah, si, parce que, parce euh, que on a cette relation de confiance avec les sociétés depuis pas mal de temps. Parce que pour aller chercher notre donnée, un, euh, on va chercher de la donnée externe et que après, pour vérifier si euh, cette donnée externe, euh, euh, c'est un coup de chance ou si ça, ça, ça résulte d'un vrai procès, on va discuter avec les sociétés, faire des audits approfondis. Euh, en, en, en discutant, euh, en faisant des due deals sur des critères euh, extra-financiers liés euh, à la satisfaction client et liés à l'engagement collaborateur, à la gouvernance, euh, aux produits responsables, aux produits, etc. Et euh, bref, tout ça pour dire que euh, on, sur euh, les 30 personnes, euh, euh, 25 personnes que, qui, qui sont chez Trust Team à l'heure actuelle, il euh, y en a il euh, y en a presque la moitié qui ne travaillent que, que, que sur des sujets ISR. Voilà. Donc, euh, on a de la ressource euh, euh, qui est qualifiée, de la donnée interne, euh, des connaissances, euh, mais euh, et donc euh, cette habitude aussi de faire de l'engagement parce que euh, l'engagement, on en fait euh, sur, euh, euh, on a créé un prix qui s'appelait le qui s'appelle le prix d'excellence client avec des partenaires avec Ipsos et Académie du Service pour récompenser les sociétés qui, qui réussissent en engageant leurs clients et leurs collaborateurs et depuis cinq, six ans même maintenant. Donc on a l'habitude de discuter avec ces sociétés, de promouvoir des bonnes pratiques, de leur faire du feedback. Euh, sur euh, d'autres sujets. Sur l'environnement, euh, on le fait euh, de façon, euh, de, on le fait depuis 2017 euh, via le Climate Action. On est leader sur deux sociétés. On est, euh, on est, on préside le, le groupe France euh, du Climate Action et on co-préside euh, le groupe de travail sur les alignés avec l'Accord de Paris de la HCC. Euh donc voilà, sur l'engagement le, le, collaboratif sur le climat, on a aussi une certaine expérience, mais avec des grosses sociétés. Donc là, euh, l'objectif était passé passer sur un scope plus large, euh, parce que le climate action, chez nous, ça représente sept boîtes, quoi, sur les 300. Donc euh, il faut, euh, voilà, il fallait qu'on étende. Euh, donc là, c'était pour la partie 1 sur Trust Team. Du coup, je suis désolée Mathilde, j'ai oublié la deuxième question. <rire> Est-ce que vous pouvez juste me rappeler la deuxième oui, la deuxième, c'est sur le suivi des engagements des entreprises. Oui, sur le suivi des engagements des entreprises. Là, c'est par rapport au sprint. Donc, euh, une fois que les entreprises ont pris, ont pris cet engagement, voilà, très bien, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, Être aligné avec l'Accord de Paris, c'est complexe. Euh, c'est euh, complexe, c'est un chemin... Et, euh, et euh, si vous regardez, je pense que le, un bon benchmark pour regarder ce que ça veut dire être aligné, c'est euh, celui du Net zéro Benchmark de, du Climate Action. Euh, et vous euh, voyez, il y a, y a plus de 11 critères, en fait. Euh, donc, euh, c'est qu'un début. Euh, prendre cet engagement, c'est euh, que les entreprises prennent cet engagement, c'est la première marche. Et après, il va falloir les suivre, évidemment, pour qu'elles aillent de plus en plus loin et adapter euh, l'ensemble de de, euh, de la politique d'engagement dans ce sens. En particulier, qu'est-ce que ça veut dire euh, On est en novembre, on est bien en amont de la de la saison des votes. Euh, bah, la saison des ça veut dire que pendant la saison des agés, euh, il va falloir être cohérent. En tout cas, nous, euh, on essaie d'être cohérent. Avec ça. Donc, ça veut dire avoir une politique de vote qui soit également en ligne euh, pour pousser et poursuivre ces euh, les différentes demandes. Donc, une fois que OK, il y a ce commitment, derrière, on fera d'autres sprints, parce que c'est le principe des méthodes Il y a un premier sprint, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a un, troisième un quatrième, pour pouvoir prendre euh, bah, euh, bloc par bloc, vous voyez, tous les petits blocs des euh, ce qu'on appelle euh, tous les backlogs toutes les spécificités, euh, chaque chaque indicateur, on pourra refaire d'autres sprints pour embarquer les sociétés et qu'elles montent les marches petit à petit. Et en particulier, là, un truc sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est sur l'alignement des comptes avec l'accord de Paris, parce que les boîtes, elles sont maintenant en train de travailler sur leur clôture 2022, il euh, y a beaucoup de choses euh, qui sont en train d'être passées euh, aussi en termes de régulation. Il y a les, les régulateurs, il y a l'ESMA qui a sorti euh, euh, des demandes auprès des entreprises euh, pour qu'il y ait une, une cohérence entre les comptes et les narratifs extra financiers Donc, vous voyez, il y a, y a plein de, il y a plein de thématiques sous jacentes qui vont découler une fois que les entreprises auront euh, travaillé, auront pris cet engagement. Mais si elles prennent pas l'engagement net zéro euh, derrière, euh, on peut pas, euh, on peut pas travailler quoi. Donc, euh, ouais. le, le long story short, euh, oui, il y en aura d'autres, oui, c'est que un début. Et, euh, et une fois qu'on a on sait très bien avec les autres boîtes avec lesquelles on s'est engagé. Une fois qu'on a cette confiance et ce dialogue qui est, qui est, qui est mis en place, c'est beaucoup plus simple pour continuer sur le reste et, euh, et voir la, la, la, la cohérence et, euh, euh, de ce qu'il y a derrière, quoi. C'est vraiment de la co-construction. Ça va pour votre question? Oui. Oui, merci beaucoup. Super. Ekaterina, euh, je vois que tu as une question. Je te laisse, hop. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci Claire pour la présentation. J'ai une question plutôt organisationnelle. Euh, je comprends que la prise de décision euh, doit être faite avant le 15 novembre. Bon, ça ne laisse que lundi, en fait, lundi le 14 novembre euh, pour discussion. Et j'ai tout de suite une question. Est-ce que vous pouvez envoyer un projet euh, de lettres? De lettres. Oui, ouais. en fait, oui, euh, la décision, oui ou non, c'est possible, mais chaque fois, on prend euh, euh, la décision plus concrètement, euh, dès qu'on voit le texte… Euh... Bien sûr. Ah, je, oui, ah, je, je, vais, euh, je vais vous l'envoyer. Euh, je vais Après, euh, ce qui peut être fait… enfin, euh, Oui, on va envoyer la lettre. Euh, ça, tu vas pouvoir voir plus en détail ce que c'est. Ce que hein. C'est très classique. C'est rien, c'est vraiment. On demande juste à être à être net On dit que que s'ils le font pas, euh, ils peuvent être à risque. Que c'est une demande de la part mmh. euh, des clients, des consommateurs, machin. Et et et que euh, et que s'ils le font pas, oui, bah il y a, y a des risques et même des risques potentiellement réglementaires parce que euh, voilà, ça commence oui. à être mmh. urgent. Mais je, oui, j'en vois. Et par rapport à la deadline, le 15, c'est pour signer la lettre. Oui. Voilà. Et, euh, et par contre, si euh, sans signer, vous voulez quand même suivre, voir, euh, renvoyer des choses, euh, vous pouvez, euh, vous avez jusqu'au 30, quoi. Donc vous pouvez, euh, euh, vous pouvez aussi être, euh, si jamais la lettre vous va pas ou que c'est, etc. Bon, bah pour ce sprint-là, euh, vous je serez pas co-signataire, mais c'est pas grave, vous pourrez quand même participer aux, aux discussions si, euh, si vous dites ok, on a envie de, de voir et de, et de et, et, et, et d'embarquer, euh, bah, vous avez jusqu'au 30 pour embarquer, ce qui laisse un peu plus de temps. D'accord, mais les lettres que vous envoyez, c'est le 15 et vous pensez mettre la liste des, euh, des, par des participants, des, euh, des contributeurs, des supporters de, de cette action, n'est-ce pas? Oui, voilà, mais c'est pour… parce que, euh, si tu veux, c'est euh, juste pour co-signer la lettre. C'est une opportunité qu'on qu vous donne si vous voulez euh, co-signer… Euh, euh, voilà, vous pouvez, euh, on, on peut co-signer. Euh, mm -hmm. si, euh, si cette lettre, euh, vous, vous l'envoyez aussi à d'autres sociétés, bah welcome. Euh, et oui, bon, si vous l'envoyez plus tard, vous pouvez l'envoyer plus tard. Hein. Euh, mm -hmm. Si vous voulez la réadapter, vous pouvez la réadapter. C'est un template. Donc, euh, si euh, vous voulez vous servir de ces outils, encore une fois, pour engager d'autres sociétés, c'est génial. Et euh, les deadlines, c'est celles qu'on qu s'est mis, nous, par rapport à ce sprint, si vous, vous voulez utiliser ça et que vous voulez envoyer euh, le 20, le 25 euh, à d'autres sociétés, allez-y. Hein. Enfin, euh, oui, euh, et du coup, par ouais. et du coup par contre si on ça. fera le suivi. Ouais, ouais. Pardon, vas -y. Euh, bah pour tout ce qui est l'engagement net zéro, euh, c'est la question que je t'ai déjà posée. En fait, euh, l'engagement net zéro, ça, ça se passe via les engagements autodéclaratifs euh, sans zéro de vérification, mmh. engagement près de l'initiative. Les boîtes qui nous intéressent, en fait, qui sont dans vos listes, euh, mmh. il y a beaucoup de boîtes qui sont engagées en net zéro, euh, genre autodéclaratifs ou à travers ouais. des, du reporting CDP. Et mmh. pourtant, bah, l'étape suivante, c'est de ne pas les demander de s'engager parce qu'ils sont déjà engagés, mais aller à l'étape plus avancée, au moins expliquer pourquoi elle avance pas avec la SBTI. Donc, c'est-à-dire que les lettres, les projets des ouais. lettres euh, peuvent être adaptés au niveau de maturité, euh, ouais. de l'engagement. On chaque... a deux lettres, voilà. Ouais, on a, on a deux types de lettres, en fait. On a une lettre euh, Priority List, euh, pourquoi c'est important d'être zéro, et l'autre, c'est la lettre SBTI. Et en fait, c'est une lettre qu'on a repris et juste un peu twistée par rapport à la lettre de base du CDP. Tu sais, le CDP, il, il, il te propose des lettres euh, templates. Euh, on oui. y reparti beaucoup de ça. Hein. Donc, euh, et c'est vrai que euh, là-dessus, on, on demande plus de choses. Et c'est vrai que sur ces, ces boîtes-là, c'est pas mal d'être à plusieurs, je pense, euh, sur les calls, pour voir les différents angles, euh, dire, les angles morts que pourraient laisser les sociétés dans le fait de ne pas vouloir euh, signer. Par exemple, euh, tu vois, dans le, le euh, euh, enfin, genre, il nous a fallu, avec un liquide, il nous a fallu peut-être enfin, euh, quatre ans, presque cinq ans pour qu'il soit SBTI, euh, euh, qu'il qu soit validé SBTI, parce qu'il n'y a pas de méthodologie, d'accord, mmh. mais aussi parce que derrière, en fait, tu avais, euh, avais des choses qui les bloquaient, euh, qui n'étaient pas forcément bloquantes. Euh, alors que, au contraire, Saint-Gobain, une fois que euh, ils ont été de comité, ça a pris deux mois hein. euh, et ils ont égrédé leur, leur leur leur contrainte, enfin euh, leur de, de bilot tout degré à à 0,5 à 1,5 euh, hyper rapidement. mais parce que il euh, y avait un derrière, euh, voilà, tu as, as des angles morts que tu que tu vois pas forcément, que tu, que peut-être que toi tu as vu dans d'autres boîtes, que moi que, que nous on a vu dans d'autres boîtes. Euh, et qui maintenant, on a, je pense, suffisamment d'expérience aussi euh, pour euh, pouvoir avoir un, un dialogue plus crédible sur, avec les sociétés là-dessus et aller dans le détail euh, pour euh, pour les rassurer et pour euh, ouais, avoir des, des objectifs qui euh, qui tiennent la route et encore une fois bien affirmer euh, le 1,5, euh, le oui c'est possible, non c'est pas trop tard euh, et euh, et, euh, et c'est sûr que si on ne bouge pas, ça sera trop tard. Donc, euh, mais euh, travailler ensemble là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire en termes de milestone, euh, et réaffirmer que c'est bien un engagement euh, fort de la part des investisseurs. Rappeler, on peut toujours rappeler les chiffres. Euh, il y en a eu des derniers qui sont sortis, je crois, hier, euh, de, de des net zéro à euh, cet honneur ou euh, euh, qui représentent euh, 10 trilliards. Euh, 15 milliards de, de, de, de sous-gestions euh, qui eux-mêmes prennent leurs engagements, etc. etc. Euh, parfois, en, étant, euh, en restant aussi très high-level, ça, ça permet de de, de, euh, de remettre de reparler des différents enjeux euh, sans tomber dans euh, le détail très précis euh, de, de, de, de, de, de chaque objectif, où de toute façon, les sociétés euh, en connaissent beaucoup plus que nous. D'accord, merci Pardon. beaucoup. Euh, il y avait d'autres questions peut-être sur, euh, sur comment ça se regroupe avec d'autres initiatives. J'ai un peu euh, répondu sur, euh, partiellement, mais euh, sachez qu'il y a, a d'autres groupes qui sont en cours pour élargir le climate action. Il y a la consultation. Donc, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait, à répondre à la consultation euh, du Climate Action Benchmark 2.0 euh, pour, pour donner toutes vos attentes. mais... Euh, même si c'est ouvert, ça ne sera pas ouvert euh, tout de suite, tout de suite. Euh, ça ira peut-être un peu plus, comme il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà comme net zero, hein, donc euh, ça ira plus sur la crédibilisation, donc c'est question euh, euh, de Katharina euh, aussi. Mais euh, je pense que le plus de demandes il y a, euh, le mieux c'est. Euh, euh, et après euh, je les ressources, bah, vous avez vu, euh, et les ressources dont vous avez besoin en interne, bah, vous voyez, vous avez bien vu, c'est vraiment du. Euh, c'est un peu un buffet, donc euh, si vous voulez euh, juste venir une fois de temps en temps, euh, c'est aussi possible. Si vous voulez faire beaucoup plus, parce que de toute façon, ça match avec votre programme d'engagement interne et que vous avez prévu d'y mettre des ressources, c'est possible aussi, on sera ravi. Et, euh, et après, bah, les prochaines étapes, les âgés, etc. Euh, euh, on verra ça en temps, et en temps voulu, quoi. mais euh, ce qui compte et pourquoi est-ce que pour moi c'est important euh, en termes de vision de, de, de faire ces cafés du net zéro et qu'on commence à, à, à travailler maintenant, c'est pour qu'on qu qu arrive à, à bien travailler tous ensemble aussi, qu'on ait un lieu euh, fixe où on sait que quand on a une question par rapport à ça, par rapport à l'engagement, euh, on ait un lieu où on puisse euh, venir échanger poser des questions, euh, prendre des bonnes pratiques, et que c'est quand même souvent comme ça qu'on arrive à débloquer des choses, euh, sur, des choses enfin, sur sur ces sujets qui sont parfois un peu complexes. Voilà, il est 11h47, je ne vois pas d'autres questions euh, de la part ni dans le chat, ni vous en tant que participant. Je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde. Euh... donc si vous n'avez pas de questions complémentaires euh, bah, je vais vous euh, merci beaucoup euh, d'être, euh, merci à tous de vous être connectés et euh, je vous dis à très bientôt, bah, j'espère à la semaine prochaine à jeudi prochain à 13h30 du coup, merci à tous au revoir